Bonjour à tous, le tour de magie que vous allez voir a été réalisé avec les cartes que le magicien Olivier Desquins a créées pour cet effet. Merci beaucoup Olivier. Et vous pouvez bien entendu le retrouver sur Facebook car c'est un créateur de magie fantastique. Bonjour à tous. Salut à vous. Eh bien, on est heureux de vous retrouver avec Brigitte et aujourd'hui, je vais vous présenter un classique de la magie mais attention pas n'importe quel classique parce que cette fois-ci c'est un tour que avait fait à l'époque Max Maven un tour de mentalisme. Voilà, on se donne rendez-vous sur le tapis tout de suite. Et bien aujourd'hui Brigitte, je vais jouer avec Imagination. Ah ouais Alors, ici, imagine que c'est le centre de ta, de ta pensée. D'accord. Imagine. Et à l'intérieur de, de ta pensée, il y a un choix à faire. D'accord. D'accord mm -hmm. Alors, je vais, pour ne pas t'influencer, je vais laisser les cartes à l'intérieur. D'accord D'accord. Imagine, sur un tableau blanc, qu'il y a quatre dames. Oui. pique, cœur, trèfle, carreau. Tu as le choix entre deux couleurs. La couleur noire... Ou la couleur rouge Laquelle veux-tu que je garde Franchement, je prends la couleur rouge. La couleur rouge. Donc les noirs, on les pose temporairement sur la table, ici. Mm -hmm. Tu as choisi la couleur rouge. Dans le rouge, tu as le cœur et le carreau. Donne-moi une de ces cartes. Alors, moi, je vais te dire la dame de cœur. Et tu sais pourquoi Pourquoi Parce que lundi, c'est la Saint-Valentin. Oh, oui, c'est vrai. Donc, euh, D'accord. Voilà. La dame de cœur, oui. tu ne veux pas changer Non. Alors, regarde. Regarde ma main. Rega Imagine oui. que je prenne cette, cette dame de cœur, que je la retourne face en l'air. Oui. Et qu'invisiblement, je la remette dans l'étui avec les autres dames. Non. Imagine aussi que tu n'as pas choisi la dame de carreau, non. ni la dame de pique, ni la dame de trèfle. Tout à fait. Regarde, je dépose la dame de carreau avec le restant des dames, mm -hmm. d'accord Et je vais prendre un petit accessoire. Je prends ces dames et regarde. Instantanément, elles ont disparu. Et de ta pensée. En plus, oui, Parce qu'il n'y a qu'une hein. carte dans ton, dans ton esprit maintenant. Il n'y a qu'une seule carte. C'est la carte que tu as choisie et qui est la dame de cœur La dame de cœur. Ah ouais Alors regarde, ici, rappelle-toi le centre de ta pensée. Oui. Et à l'intérieur, des cartes. Regarde bien. Je ne je, je, je veux faire aucune action. Je vais simple, simplement déposer les cartes sur la table. D'accord. Et du bout des doigts, regarde bien. Je vais étaler maintenant les cartes. Il y a une carte face en l'air. C'est pas possible, c'est ma carte. Il n'y a qu'une carte face en l'air. Et c'est la carte que tu as choisie. Ah oh mais c'est trop fort Tu veux qu'on aille plus loin Ah oh oui, bah. Oui. Je vais jouer encore avec ton imagination. Oui. Regarde. Je vais rendre cette carte, cette dame de cœur, unique. Ah bon C'est fait. Si on regarde maintenant le dos de la dame de cœur. C'est incroyable, ça a changé. Cette cible maintenant a un dos différent oh mais carrément. des trois autres. C'est magnifique, surprenant. Et rappelez-vous, mes amis, et rappelle-toi, Brigitte, tout à l'heure, nous avons éliminé les trois autres cartes. Bien sûr. Regarde. Et quand le miracle se mais passe. Elles ont disparu. Eh bien, voici ce que ça donne. Bah, si ça, c'est pas magique. Alors les amis, est-ce que ce tour vous a plu Alors, s'il vous a plu, likez, commentez, ça vous savez le faire. Voilà, Brigitte, a quelque chose à dire Oui, j'aimerais souhaiter une joyeuse fête de Saint-Valentin le lundi. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Et voilà, le message de Brigitte est passé. Et nous, on se donne rendez-vous à très bientôt pour un nouveau tour de magie. Allez, ciao, bye bye Ciao